On travaille les pièces en petite et en grande dimension, sculpture à la tronçonneuse ou à l'établi. Pour cette sculpture-ci, on a une bille qui fait 1m40 de diamètre sur 3m de long, et en fait, le but, c'est de réaliser un pont qui va aller à l'entrée du, du nichoir. En premier temps, je vais déjà tracer mes niveaux être sûr qu'on qu soit bien bien à plat euh, à chaque bout de la bille ensuite euh, je vais écorcer la partie euh, la partie supérieure la partie qui va être complètement retirée et après j'attaque à la tronçonneuse en faisant euh, des carrés en coupant mes côtés et puis euh, c'est un, une façon de faire un peu délicate parce qu'en fait on rentre la, la tronçonneuse dans le bois euh, c'est assez compliqué en fait parce qu'en fait faut vraiment rentrer le guide et. C'est une façon de tronçonner qui est un peu délicate et qui est un peu dangereuse, on va dire. On voulait vraiment euh, un aspect, euh, avoir vraiment une bille, avoir vraiment l'impression qu'on passe dans un arbre. Quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on va garder vraiment tout les, tous les euh, euh, le côté, l'aubier, l'écorce par endroit, et le laisser le plus possible naturel, en fait.